Et on arrive à un moment donné où la panique s'installe chez les survivants lorsqu'ils réalisent que les portes de sortie sont bloquées, qu'ils sont en statut brisé. Et là, c'est à vous de jouer. Une sortie là qu'on a accès ici. Okay. grand costaud. Alors, on utilise... Off course, évidemment. Ok, il y a des gens qui sont là. Hein. Voilà. Ah, elle burst. Oh, c'est très surprenant, dis donc. Game right. Ça va au top, je suis ramassé. C'est pas aussi. <rire> On a tous vécu ça On a tellement tous vécu ça On a tellement tous vécu ça, le passage à la fenêtre et la hitbox qui se fait dire... Est-ce que tu veux pas plutôt euh... Hein? quelqu'un là, hein Tu t'es fait trahir Oh, oh Ok. Non, non, non, non, non, non, non, okay, mieux. non, non, non, non, non, moi. Ok. Quelqu'un non, là. Ok quelqu'un Vraiment oh, quelqu'un qui est revenu pas là. T'as encore le burst. Hein. Oh, le burst qui a tellement servi. Ok, on stack, on stack, on stack. Aïe aïe aïe. Ok, on va voir. Néanmoins.. On a quand même des gens qui ont.. qui ont mal joué là. Hein. Ils ont cassé mon trigène. Mes percs Néflim euh, sont les suivants. Oh, quelqu'un, il me semble. En okay. Mes percs sont les suivants. J'ai... Oh. Sans issue. Sans issue, c'est une perc. qui fait que... Euh, quand j'accroche quelqu'un, il y a un stack qui opère. Le stack en question, fait que... C'est bloqué pendant 12 secondes Les portes de sortie quand tu de les activer le levier Et pour chaque survivant que tu as accroché en plus Tu as 12 secondes supplémentaires qui sont ajoutées. Donc tu peux monter jusqu'à 60 secondes J'ai rancœur Rancœur qui est hyper intéressant Qui fait que quand euh, un moteur est pareil je vois la localisation des autres moteurs des autres survivants pardon ça c'est hyper intéressant et à la fin l'obsession je peux le mettre en état critique et en plus et en plus je peux également oh, le mourir. c'est bien en Un, 1 2 J'ai... Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. à Chaque fois que je donne un hit à un nouveau survivant. Eh bien, euh, je stack. Ça fait quoi Ça fait que... Ouvrir un levier ajoute 4 secondes. 4 secondes par stack. C'est quoi C'est jusqu'à 16 secondes. Donc si je cumule 4 stacks de chaque j'arrive à un blocage des portes de sortie de 1 minute et 16 secondes à partir du moment où tous les moteurs sont réparés. Et Terminus, c'est vraiment la cerise sur le tas de cerise. C'est vraiment la cerise sur le tas de cerise. C'est quoi C'est qu'au moment où tous les moteurs sont réparés... On va plutôt suivre elle. moment tous les moteurs sont réparés, et eh bien, tous les survivants qui sont blessés sont en état euh, critique. En état critique, non, sont en état... Euh, on appelle ça Brisé. Tous les survivants qui sont blessés et en état critique sont en statut brisé. Ça fonctionne aussi s'ils se blessent, tant que les portes de sortie ne sont pas ouvertes. S'ils se blessent avant qu'ils ouvrent les portes de sortie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant la minute et 16 secondes de fin, eh bien, ils sont tous, tous les gens sont en statut brisé. Ce qui est euh, hyper intéressant pour moi. L'idée, c'est ça c'est de les condamner lorsque, à la fin, euh, les moteurs sont réparés. C'est vraiment de la stratégie de, de endgame. C'est vraiment et purement de la stratégie de endgame. Donc là, j'ai 4 stacks aucune issue. donc ça veut dire qu'il y a 60 secondes de rallongé. Et il me manque un stack, une personne, que j'ai pas touché. Donc là, ce que je vais faire, pour ne pas faire ça, qu'est-ce que je vais faire C'est la nouvelle perte, exactement. Il y a quelqu'un là. Je vais mettre la porte de sortie ici, une baissière. Je vais retourner vers les moteurs, quand même, parce que l'objectif, c'est que le moteur soit pareil, pareil. Et je vais également oh, m'arranger à ce que... Euh, ...à ce que, au moment où il essaye de désamorcer les pièges à la sortie et eh bien ça les blesse tant et si bien que au moment où ils vont arriver <rire> à la sortie endroit, hop au moment où ils vont arriver à la sortie en se blessant tant que les portes de sortie ne sont pas ouvertes et eh bien ils vont tomber en statut brisé une fois que les portes de sortie auront été ouverts, et eh bien derrière le euh, l'effet va perdurer encore pendant 30 secondes. Charal. Donc mon intérêt là c'est de faire en sorte à ce qu'ils soient tous exposés, blessables. Je vais mettre un autre piège là. À la porte de sortie. Parce que tant que les portes de sortie ne sont pas ouvertes, s'ils ne sont pas blessés.. Eh bien, ça va les blesser. Et à partir du moment où ils seront blessés... Je vais condamner, ici, cet accès. À partir du moment où euh, ils seront blessés, ils seront en statut brisé. Je vais aller vers les autres pièges, aux autres moteurs, pardon. Vérifier que la réflexion... Oh, très bien. Là, on a quelqu'un qui est blessé. Personne qui est blessé, on a une porte de sortie là, une porte de sortie là. On a quelqu'un voilà, Je récupère ça. Ici, on va voir. On va mettre ça ici. Et on sait qu'il y a quelqu'un ici. Voilà. Ça suit brisé. Statue brisé et je sais exactement voilà. <rire> donc là c'est bloqué encore pendant quelques secondes on sait que l'autre voilà on sait que l'autre porte oh, de sortie n'a pas été ouverte on sait que la Claudette est blessée. On sait qu'elle est là. On a vu quelques petites éraflures. Et elle est blessée, elle aussi. Okay. Très bien. On va ça, non, regardez ça. L'autre a été relevé. On sait que l'autre porte de sortie a été activée. Donc on va y aller. On sait également qu'il faut 16 secondes de plus pour l'ouvrir. Donc on y va en se dépêchant. On sait aussi que là, elle est foutue. Parce qu'on a déjà cassé la loupe qu'elle a. Avec elle. C'est que l'autre est parti là-bas. Hein. On va vérifier. Ici. Et on va aller directement la rejoindre là-bas. On va essayer de voir. Il faut quand même 16 secondes là-bas pour... Ouais, Et elle est foutue. Et donc, on va récupérer le truc, la deuxième. Donc, OK. Tout le monde est foutu. Endgame. Tout s'est joué au oh, endgame. Non. Un pied là. peut-être être trop loin pour moi. Hein. On ne sait pas. Endgame. On va la forcer à passer par ce passage-là à gauche. Elle a cru qu'elle était en sécurité parce qu'il y avait une porte de sortie. Sauf qu'il y avait juste le ultime. Elle était déjà dans la souricière. Voilà. Très, très bien. Donc, je vais aller chercher la dernière qui est à côté de du dernier crochet. Et elle est en P2. Ça va être facile pour moi vu que le crochet est très proche. Et voilà. Voilà, voilà. Incroyable. C'est la meilleure démonstration que je pouvais faire de cette combinaison de perks que je pourrais appeler Albert Macmillan. Donc avec le endgame.